Y'a un bébé là qui vient de parler. Attends, y y'a la, des... la, communauté... la, communauté... a... la communauté des régimes. C'est quoi ça C'est qui ça C'est qui ça Y'a la communauté des elle arrive au secours. de se parler au micro. Waouh wow, oh, C'est le vrai petit Comment il sait ça, lui Bonsoir à tous, c'est le gros Zizi qui vous parle. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nouveau jour, nouvelle game. On arrive sur une bonne série de vidéos où on fait de la merde dans les games. Et en voici une de plus où on fait de la merde dans les games. Aujourd'hui on se retrouve pour Top Pistolet DRA DRA Et pour tous ceux qui n'aiment pas les games au second degré Bah regardez là parce que vous allez peut-être kiffer Parce que vous allez peut-être rigoler C'est un peu le but de la game Enfin genre le but c'est de rigoler C'est comme dans toutes les vidéos Enfin genre tu passes un bon moment Bref c'est un peu long Trêve de plaisanterie On passe à la game Allez hop c'est parti Eh hey, Bichard c'est quoi les règles Alors c'est simple euh, Comme d'habitude On est en UHC avec Bichard l'UHC de la monnaie revient donc Vous pouvez l'écrire à tout moment pour une certaine somme d'argent Quoi Bichard, tu estimes ton clear à combien J'estime mon clear Allez, à, à 15 000 bits maman, okay. maman, des bits, c'est des, des trucs... Euh... Ouais, c'est pas des trucs qui se mettent dans le cul tous les soirs, hein, vous inquiétez pas, <rire> madame. Bichard, viens, on va chasser ensemble Ouais, on va chasser Viens, suis-moi oh, Regarde oh À moi, les bibliothèques, t'as pas le droit de venir Il y en a d'autres, non ah, Il y en a d'autres, il, il y en a une deuxième Il n'y en a pas de deuxième, gros C'est mati <rire> Ça va, Salut les tubers, suis perdu <rire> Non mais les mecs vous connaissez vous connaissez l'histoire de la fausse top Vas-y raconte-nous Et eh ben c'est. t'as une top dans oh la bah, team mais cool. en fait en fait elle est pas vraiment top Vous connaissez l'histoire d'un un chinois un français, un d'un <rire> <rire> On a pas envie de se faire bannir Oh putain notre Jack T'as dû faire Non et alors ai mis pas de diamant comme ça Je m'en fous je le veux Si je l'aurais pas personne là j'ai pris le préféré dans le game mode hein. tu, veux quoi, tu veux quoi Tu veux quoi un diamant Un diamant Bah bon, si tu veux diamant j'en ai plein Attends tiens T'as <rire> eu Toto Grand fan. <rire> <rire> Non tac. mais non mais je l'ai <rire> pas eu Oh tu l'as pas eu hier, c'est vraiment dommage euh, Mais Il y en a qu'un Bah oui mais t'as dit un diamant bien. Mais j'ai dit que j'avais un diamant un stack? Mais non, mais en fait, je crois que, que t'as louché un peu. Ouais, j'ai vu flou. C'est la vieillesse, hein. Fais attention, faut faire des lunettes. Oh, attends, j'arrête de dans gamot, ça va se voir après. Quoi? Ah QS ça Sacha T'as pas un stack de diams? En 400 -400. Ouais, ouais. Je m'en pas <rire> Même si je suis taupe, la vie de moi, je suis pas taupe. Les amis, je suis taupe! <rire> yes! Yeah T'avais quoi comme kit? Regardez, j'ai la preuve! <rire> <rire> m'en fous! On dit rien, mais on dit rien à bien. Ouais. Ah, bah y Regardez les viewers ce que je vais faire. Bon, ça c'est à moi. Attends deux secondes, tu fais... après tu fais comme ça, regarde. Oh, ça Jimmy Oh, attends, attends, attends, attends euh... Ouais Regarde, c'est un Regarde, coffre <rire> C'est incroyable Il a tout pris Waouh wow. mais t'es juste là en fait, c'est fou, t'as tout pris du coup Ah, dommage Ah Ah C'est Pichard, il t'a tapé Salut Salut les mecs Vous avez des levels On oh. a l'impression que t'étais ah, loin. C'est toi la taupe Euh... C'est quoi les kits, déjà <rire> Y'a pas quelqu'un qui a un livre Protection... Euh, efficiency 3 si, bien sûr. Oh bah. Ça attends, je... Je, dois ça dans attends, je dois avoir ça dans mon inventaire. Ça me faciliterait un peu le taf là, c'est un chien. Oh, j'ai trouvé un coffre. Oh ah, j'ai Attends, attends. Pourquoi, pourquoi, pourquoi personne n'a <rire> pris, le... pris le livre dans le, dans le, dans le spawner là Redstone, hein. Il y en pris un Mais regarde. Il y a des livres Ouais, regarde, il y a un livre. C'est ah, celui qui posé, y a posé là Là, il y a un livre dans le spawner là. Ah, c'est celui que t'as remis juste après, non <rire> Putain de merde. <rire> en vrai, moi je le prends, en hein. bas les couilles. Je suis content ton esclave pour les tests aïe, là, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais t'as le fait la table d'enchant! T'as le fait la table d'enchant! La, la table d'enchant! <rire> <d> <rire> <d> <rire> ah mais. Hein? Qu'est-ce sûr? <rire> Elle est où la table d'enchant? Elle est là. Elle <rire> ah, a ah, ah, une table d'enchant. Non mais! Non mais! Mais c'est pas moi qui là! Euh, Est-ce est que tu peux me passer euh, 4 trucs jaunes, mais qui c'est des ronds, pas des, euh, pas des rectangles, et je te passe du coup 8 rectangles. Des ronds. Ouais. Ouais, ouais. Attends. Alors... Euh, euh, mais mais mais en plus. Oh, il y a un <rire> Je les ai pas Non mais non mais vas-y montre. Montre combien combien il y en avait. Bon, euh, pre -pre -pre Presque un stack. Oh, mais là, il y en a pas beaucoup là, un peu plus. Ouais, T'as dit quatre trucs jaunes. Des ronds. Ouais, mais tu sais c'est des ronds, euh, c'est des gros ronds, on peut les dédoubler. Ah des gros attends attends. Fais... Donne-moi 4 autres petits ronds et c'est bon mmh. Ah c'est bon Ouais Ouais c'est pas mal tiens. Tu pourrais me passer des gaps s'il te plaît ou t'en as pas non, Ah t'as pas de gap. C'est quoi des gaps Ah non y'en a pas putain hein. C'est chaud Putain <rire> non Ouais je peux te filer ça mec si tu veux tiens Mais... <rire> oh, Ah merci Mais Le fantôme t'inquiète pas il est là <rire> regarde Salut salut c'est moi le fantôme C'est lui regarde c'est <coughs> lui salut. Salut, monsieur Il est dans le jeu t'inquiète pas, <rire> <'inquiète> pas Regarde <rire> regarde regarde Il m'a fait un screamer le petit mec. Hein <rire> bichard, j'ai le... eu de l'argent! Non, oh, combien? Yeah, mais yeah, yeah, yeah. ne t'inquiète pas, pourquoi? 7500! Pourquoi j'ai été clear? Parce que j'ai eu de l'argent! Oh, aïe aïe aïe aïe! Ne t'inquiète pas, mon petit gars! vas Vince! Il va Allez, bien, de viens! falloir y viens! Je te m'appelle un truc, Bichard, perso! Bon, je reviens! Attends, plus haut, plus haut, plus haut! plus haut <rire> Vas-y, s'il te plaît! Donc. Attends, Bichard, enlève l'enclume! <rire> mais t'es con, pas comme ça, mais! Moi, j'ai un Les gars, je vais miner vite Oh non! Oh non! Non! <rire> Merci beaucoup Vince. Oh le fils de pute! Mais non! Mais on est coincé! Non, est non, pas... non, on est, est, pas... est, est déjà pas... à nous, gros début. Ouais, je vous aide, je vous aide, je vous aide! Trop. Mais c'est pas safe! Oui, si ça pue safe. La mort. Mais ça, fait quoi. Oui, si c'est safe! Mais safe! Mais si c'est safe! Bon allez, moi je suis chaud, venez on va trouver un donjon! Pourquoi vous. On peut faire! Attends, mais bah eh ouais, les gars, ouais. vous ne verrez jamais ce chose. qui s'est passé! <rire> <rire> <rire> <rire> je me suis mis un game Odin pour. Euh... <rire> pour euh, sauter derrière la lave, sauf que <rire> j'avais loupé ma commande! <rire> <rire> Tiens pourquoi t'as en game mode Ah non ça va Oui tiens Twitch là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il se passe Mais pourquoi vous avez fait un fail de en on a pas On s'est tous fait un Bah non Bah si, toute la game a été Regarde, tout le monde a été il. heal a pas eu de écrit, tout le monde a été heal pour rien gros. Ah Pierre j'ai quelque chose à montrer, regarde viens voir Ah putain Ouais ouais justement regarde Faut que j'ai vérifié le petit Là j'en ai 4 je me suis rendu ce que j'avais <rire> putain tu casses les couilles Bon faut taper au bout d'un moment les gars Allez on va taper hein. Ouais Peace, où ou travailles tu je veux une explication Et merci pour les disques Merci Oh non, non non non non non non Non non Non non Non Il nous faut Non fiche de paix. va ils ont les, speed. Ouais. les amis, Marcel. Euh. Oh je vais mais le faire comme ça, vous Ça va, Bichard Oh, mais non Je vais pas te mettre un coup, 100%. Non. Ah, j'ai <rire> <rire> Vous avez récupéré euh... des pommes Non Je te booste Merci. Non, en fait, j'arrive pas <rire> Putain Ah, merci Allez ah ouais, franchement, on peut discuter, non Tu veux qu'on discute Bah, viens, on s'arrête on discute. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va, toi, ouais, ça va bien, toi Moi je pense que la vie ça va Écoute, euh, t'en qu'est classe Moi je fais à la fac À la fac Et ça se passe bien Eh bah pas vraiment, j'aime pas trop T'aimes pas trop t'es en quoi Pas cesse. Ah ouais bah j'ai fait ça l'année dernière gros ah ouais J'ai arrêté au bout de 3 mois Ouais, ouais, ouais, j'ai... ouais Du coup ouais, bah... bah euh... Il m'a fallu à peine un mois pour me rendre compte que c'était de la merde Ah et du coup tu fais rien là Non Tu reprends en janvier Euh... non Non tu feras rien jusqu'à l'année prochaine enfin, Ouais, l'année prochaine... Tu, tu veux tenter quoi Tu veux tenter un firmier, quelque chose comme ça Ouais, ouais, ouais, bien sûr, non, mais... euh, je sais pas, on va peut-être une licence d'histoire, ou un DTMNI hein. Oh, oh ouais, ouais, c'est une bonne idée, okay. ok, bon allez Ok, bah super. <rire> la discussion <rire> fut cool C'était cool, c'était marrant, vrai Ouais, j'ai déjà la discussion. Hein. C'était, c'était marrant. Où <rire> Je reconnais que ça, c'est une, une dégueulasse. GG <rire> GG. GG <Gégé> à toi c'était... <rire> il s'est payé. Ah, oh, merci. Il m'a il rendu les gappels. Oh, let's go! Oh! Lib va mourir, trop bien! Oh non! Lib, OMG! À l'attaque! Ah, mais vas-y, mais non, mais. Yes! Putain, je touche personne, quel enfer! Oui, est B! Battons-nous! Isha! Ouais! Quelle force! Non, tu m'aies pas. Si, je te hais Ok. Putain, on tes quatre en diamant, s'il te plaît. une. C'est une merde. C'est une merde noire ça je reconnais Mais tu trouves pas d'épée Lip ton épée Voilà mais ils sont combien Mais c'est une. Mais j'ai plein de gappels que je cherche dans la merde Ouais j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas. attends, si tiens, si tiens. Putain. Y'a un mec là, y'a un mec là, y'a un mec là Oh Y'a le orange Y'a l'orange orange Y'a le orange Merci. Ouais j'ai mal compté. Mais il faut que t'arrêtes de me taper parce que je vais commencer à m'énerver Je vais commencer à m'énerver, ok Non mais non mais. ça commence à m'énerver ouais. Hein Et si je m'énerve, tu sais que hein, faut pas m'énerver. y a Jean-Marie qui me dit des infin... des infanutés. Ils sont là Construit aïe, aïe Non non non Non non non non Psst. Ouais v Viens dans le derrière toi Charge. <rire> bon, ils sont plus là Aïe Je pense qu'ils nous ont raté nous aussi mais je suis pas... ...sûr Hé Lib Hé Lib Lib Hé t'as changé Lib Ça va Non non Il est derrière moi Arrête c'est bon C'est bon Je vais prendre mon cheval. Oh putain Hop j'ai bien acheté la radio Non t'es où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est. où t'es où Les gars pas, j'en ai déjà. Il en avait, avait 17 <rire> Oh le bataille Quoi <rire> Ah relève-moi a... ça Oui vous avez, euh... Contre les verts Non franchement contre vous faites chier verres. à courir à chaque fois qu'on veut vous fight là Ça vous dit on fait une alliance contre les verts Il y a marqué quoi Bichard le con Ah c'est bien joué ça Oh merci Qui c'est qui tire oh. des flèches là Oh il fait mon pseudo Ah non il y a marqué fuck Bichard Fuck Bichard, fuck Bichard. <rire> Aïe! Mais non, mais c'est gênant! Ils sont là, S! Y'a les verts, y'a les verts, y'a les verts! La porte! Fourez dans l'autre sens! Fourez dans l'autre sens! Non, mais viens, on les fight! On les fight, on les fight! On les fight, on les fight, retournez-vous! Les côtes, où? Moi aussi, j'ai un pour 4. un punch On est pas bon! Mais Jimmy, reviens revient! Ah, trop! Cours, cours, arme de tes pieds! Ah, quittez le navire! Derrière nous! T'es tout seul, Julien, là! Mais non, mais retenez! Ah, je me fais dégommer! Les mecs! Retournez-vous, retournez-vous! Cours, cours, cours! Aïe! Et Jimmy, ça va? Non, ça va! NON, et Pierre! NON! T'es fait tuer notre patron! Quelle indignité! Il n'avait pas cher de ça qu'il avait pas pouvoir petites putes! <rire> <C> J'ai <rire> plus chat, abandonné! Mais non, c'est pas, pas moi, c'est pas moi! pourquoi vous êtes pas retourné? On les dégommé? Euh, eux, non! Euh... euh, non, clairement pas! Bon. Merde, Jimmy! <rire> ils sont cotés, ils sont cotés, on peut les fight hein! Joe c'est.. Ok, go! Attends, mais y'a pas les verres derrière? Y'a pas les verres derrière vous, les gars? Non, bah non. Hein. Salut. Où est Charlie je suis libre Je mange J'ai moi. Il a perdu Lib, Lib, lib Vas-y, va sur Bichard. Tout va bien Oh, je Oh, je me fais foncer. Ok. Pas bon, ok. Libre, c'est fait rouler dessus aussi. Libre! Salut Bichard. Salut. Je ne me faire plus que de faire là c'est compliqué. Je suis là! <rire> <rire> Mais gros, j'ai eu pas de stuff. J'ai cherché le top! Merde! Bon, c'est pas grave. C'est genre, je te cours oh. après. Oh, oui, oh là là! Oh là là, je te cours après! Oh merde, non! Il me tape! Salut! Ah, salut! type je... de top Arrête! Oh putain, vous avez touché à la oh, <rire> What? Ouais bah toi toi. Oh j'ai été clair Vas-y je suis avec vous, je suis avec vous vas -y, vas -y, vas -y, allez, ah le Nick Vas-y vas-y Il défoncer le Nick elle est sa mère, vas-y Pichard T'es sérieux Nib Cavale, cavale Par contre je crois Mais t'as <rire> résistance toi Mais non non Vas-y je te fais ce playper en pas bois, moi je m'en quoi Moi Moi je m'en fous moi bah, Ouais j'ai résistance lui Laisse-moi tranquille wesh Ok je te laisse tranquille <rire> Cavale dust Ah merde putain ah merde, putain, je suis bloqué. Ah oh, ça bug. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Oh, c'est la troisième fois cette semaine. <rire> oh, mais toi, t'as à 413 points de vie, je peux rien faire. <rire> y'a plus a qui concrute au step après un <rire> mec, c'est quoi ça qu'est-ce qu'il fait merde, j'ai été clear. <coughs> Il-moi A l'aide Tu veux que je te heal Ouais, ouais je vais, non, me okay. tue pas, s'il te plaît. Il le tue le, le, le, il le. Non franchement je serais, vraiment... non, en vrai, en vrai, je serais vraiment un bâtard si je te one-shoté. Oh merde Oh, oh let's go ah, ouais, ah, c'est bon c'est bon, c'est bon, bon. bon Non mais non, e, non, non, e, non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non mais je te jure faut pas abuser les gens qui se givent et tout en game franchement fait chier quoi vous niquez les games c'est chiant non mais écoutez, on va pas ce qu'il va arriver en boucle. Cette game fut cool et j'espère en tout cas que vous avez bien rigolé devant cette vidéo. En tout cas c'était son but. Et à tous ceux qui vont dire eh, ⁇ moi j'ai pas trouvé la game marrante parce que bah, bah c'était pas sérieux quoi. Enfin genre ils ont pas joué les rôles des taupes et tout. ⁇ Et bah écoute mon petit Jimmy, dis-toi qu'entre nous, il y a des games des fois où il faut jouer sérieusement et d'autres où il faut savoir s'amuser. Et personnellement je pense que je me suis plus amusé dans cette game que si j'avais joué sérieusement le but du jeu. Et je pense que même certains viewers qui regardent la vidéo ont préféré ce type de game à des games tryhard, euh, top, etc, euh, kill en cave, tout ça, tout ça. Considérez cette vidéo comme une vidéo bonus qui annonce l'arrivée d'une bonne vidéo la semaine prochaine. Ah oui, un petit... Euh, pourquoi pas un petit je c'est quoi. Alors, en tout cas, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour notre part, on se retrouve toute la semaine en stream et samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bah ça, je de... Ben, je, je vous l'ai dit, quoi. Allez, mes chers compatriotes, bon week-end à vous, profitez bien. Bisous tout le monde.